Ce qui m'a dit ce que c'est grâce à Maréchal Mboutou. Ce qui m'a dit nous, est ce que c'est que un homme qui est Maréchal Mboutou. Et cela la même politique aussi. On déjà peut perdre des pays. C'est Mboutou qui a tué ce pays. Alors ce qui m'a dit ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est un pays. C'est un pays qui Pose aussi la question à Maman Liv. Est-ce que Laurent désirait que Kabila un est en tant que un pays? Une question seulement. Je suis en train de se rendre compte. Tout n'a n'a pas vidéo, monsieur le 17 mai. Mon livre au parler pour na afde et si kaba professeur Arimo à Rimon Vassacani bavandi batou avan ce que idéologie ni au maman lival et n'a mouillé à l'aider ou n'a mouillé au kit Zacharina Robetta yo de Emilouba ou ce que moi n'a simba bas à carrézaté n'a aucun mal à la journée ou à pouvoir n'y est pas la Jour pour jour que Patrice Emery Lumumba à Tika Bissau, Congolais que retenir de sa lutte, quelle valeur politique idéologique au Patrice Emery Lumumba, héros national à Tika Bissau, Congolais. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, Toco le Béla Bongo euh, mise au point. Il y a armée sur l'attentat, il y a Kastingi. Bah, Détail, Bimi Bokoyo Kabongo armée. Tocolo Bela arrivé troisième sujet y à nakana arrivé à a pour la construction y a route kalambambugi est-ce qu'il y a eu détournement ou pas? Beaucoup monde en danger Benjain a commis. Tocolo mesdames et messieurs, au cours de cette émission, chef d'état-major général y a FARC, le lieutenant général Christian Tuyesungecha a zos bon on a au Katanga a toujours nakadré à tourné au hasali pour et quand on est il y a un centre d'instruction des murs à et il Yabou a Databside le meilleur gouverneur, il n'y a, a 5 jeunes, de nouvelles recrues, il yo a pas eu de patrie, il a de a il y a kala bako ba sabako banda ba formation mais déjà planification pour encore yamba et ezosalima boko landa na émission mesdames et messieurs olive lemé na bongo ya musé Laurent rond désiré kabila de larmes aux yeux fleur à la main azali ko c'est souma azali ko c'est na intercession et le rond désiré kabila parce que le pays va très mal mesdames et messieurs de lobby à moter mais vidéo et alliés beaucoup yoka Oh bah c'est à maman Olive mais maman Olive vient nous voir à s'inviter débat beaucoup landaïengo bienvenue sur TV très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle série éveil patriotique c'est lui qui a l'information à les pouvoirs tout Congolais droit à l'information et nous avons ce devoirs. il y a pour informer bino. merci de nous avoir choisi de nous avoir choisi pour vous informer n'importe qui vous bel et bien la République démocratique du Congo mais aussi dans le reste eh frontière frontières n'importe Bozali vous là merci n'importe quoi commentaire n'importe qui Michel lobby j'ai beaucoup aimé parce que beaucoup de commentaires j'ai vu aussi beaucoup de likes et ceux likes qui vraiment que bozou c'est péla na musala tozo sala mokolo bozou c'est péla na musala o oh, te tokanga yeba tv tokende ko sala makam mususu mais dès lors que bino bozali que ce péla na musala tozo ali ko sala toko za la wana po na bino pour na ko informer bino Salutations spéciales à ma consoeur Abigail qui l'oumbou na studio Oyo a zali ko participer pour bon émission et merci aussi na Rabbi Mokoko bien que malade mais endémique, qui a ko sunga bongo congolais à travers Moussa l'a ko technique pour que émission et les meilleure condition. et merci aussi à Pasteur Gili de d'accepter à corrépondre une invitation à un abisau parce que vous allez convalescer santé alors qui mélenga bien, mais malgré ça le actualité oblige et signaler aya bono à corrépondre un, un président de la république mais aussi na ba institution parce qu'ils vous communicateurs communicateur y a institution de la république pasteur kili bonjour et bienvenue bonjour des comités merci beaucoup bonjour nos cent quarante abonnés oui. Donc maximum de respect à mon président Chikito Mushashino, oui. Yamam Sylvie, Oyalo Bakantu. En tout cas, moi bon à kabato à tout moment, oui. puisque Moussala, salat ou Boussala, et Kendi Boso vraiment merci Nabango et merci aussi Nabande Konyoso mm -hmm. bazana katia ba commentaire oui. tant monsieur Salama, mais mm -hmm. papa Jesse Mala eh, ba grâce Vuda ba maman Sandrina Mawete Ozu oui. Bajoli Lamama la mama eh, ba Abed de Matondo mm -hmm. donc bango nyonso bana katiana pour nako contrôler babelotti Mavungu oui. vraiment Zambé abattre la bango ou yo mon et je suis très reconnaissant mm -hmm. à mon vieux Tchachumba Lakashogi, mm -hmm. donc Tala Komboyamoto, Tala Oranae la ça c'est très bien la plus belle maison na congo diabolisation Bac non, non, y'a un tabé à la mâchoire M23 mm -hmm. le a, voilà donc mm -hmm. euh, merci beaucoup. Moi, ya ya nous yo ya mingi ya koleka n'a osali n'a pas moyen les n'a yo merci beaucoup très bien, pasteur Guilly. Alors, euh, merci. Euh, J'allais remercier Excellence Adèle Kaïna parce que grâce à elle euh, et cela vraiment que tout accompagné lesquels y'a héros national Patrice et Mary Lumumba en tout cas histoire y'a à y naïna parce que qui sangane, tout ça, la trajectoire, il a, dernier, donc, tout avant que tout Patrice avant que, en tout cas, c'est un grand plaisir. Encore une fois, merci pour l'opportunité. excellence Radel Congolais, ils sont des Congolais, ils Aujourd'hui, célébrés, Congolais, sont et Congolais, ils sont des Congolais, Congolais, Gêne à son état, a pessa Nyon Sopona Mbokanae, a Bangalioate, à Salan, donc à Bangate que à quoi perdre Vinae pour sa nation, il a accepté de colorer de son sang le drapeau congolais aujourd'hui. Un grand historien politique kanabiso un influenceur, un communicateur, ou à convaincre ça. Et là, on est particulièrement, Pastor Guili, à garder comme souvenir idéologique, mais aussi politique, Patrice et Méril Lumumba. De comité, merci beaucoup. 2 juillet 1925 au 7 janvier 1961. Jour pour jour, 36 ans. Les lots sont les jeunes à 36 ans azana on a taille basse na pantalon mm -hmm. et azo denda donc azana nous automatique eh, vraiment te quoi oui. et en plus le perso go tally n'a qu'à si le l'abaché n'a pas 36 ans ne bachés nous partisent mon coup bourgeois mm. ca puis comme ils savent pas nous bakuluna ils oui. si, ba manchette et ils savent pas nous la mais aujourd'hui marquez que à moins de 36 ans des committerans hein, mm -hmm. Un génome a tellement pour bouger l'Afrique, non seulement l'Afrique, le monde entier. lots, au cocota Université Patrice Emery Lumumba mm. na Congo Brazzaville, au Kokuta Avenue Emery Patrice Lumumba na Bénin ou bien à Guinée, au mm. Kokuta en Algérie, au Kokouta en par-ci par-là. Pourquoi oui. le jeune homme a télémandi maintenant mm. n'abatant wana des comités mm. blancs? à se soumettre à ordre au noir à Ce pas facile. Mm -hmm. Mais dans la moment où on a un génome matélément pour aller devant qui Devant mon belge. C'est trop, c'est trop. Pour peut ça indépendance, puisque en tout cas, on a trop, to a mis, on a biso a wana Patrice a à Salaka, voyage Moko avant 60 À Kendakana, Ghana mm -hmm. Or, le tout premier président Ghanaien À l'époque, c'était Kwame Nkrumah. Or, Patrice Emery Mumba À Tali, un président Yagana alors, même âge que lui, mais, mais non. Alors, pourquoi Panga mmh. Donc, Azwaka Barrevoana, et pas Sylvano Olimpio, le tout premier président togolais. Azwaka Barrevoana, et pas John Kennedy. ça C'est l'histoire politique de l'Afrique au mmh. Père Gilles Merci de Koumite. Donc, Azwaka Barrevoana, et pas Batuana. Mais à l'époque, il y a la qui présidenté et Tito les caca na b'élection et les caca parlement et ko salake ay ko bi ma première ministre par rapport il y a présent Kassavubu mais et lokole lo ba congolais biso ko joie et pas Patrice Emery Lumumba c'est son courage le courage le courage des comités et lokole papa Étienne Seke bi amulumba lo na bispo le le le l ombre. L ombre. Le la Donc Colombo la cape, la peur. Poto libérer mau cannabiso. Des communes singa à camo à Calédonie, déjà tout ce que dépassé par ajwana. Oui. Mo Mon a ne commence pas so tout balobi. bozela labouki kawana. Mais tout qui mambou kawana, poto kende nambou mm -hmm. hmm? Donc les gens sont obligés tout qui kawana. Poto kende nambou Donc un citoyen, oh Lelo gens vont kouma... comment. Hey, eh attend la wapi, attende. Mais non Courage d'abord. Oh, Patrice et Lumumba, à Téléma Kinango, mmh. pour libérer le Congo. Mmh. Et non seulement le Congo, l'Afrique. Voilà. Puisqu'un des communes qui a été en 60 temps au RD Congo a joué les pandanais, mais il a dit que l'Andabambo a été en a indépendant, de Et sous l'Afrique. Comme pas possible. Mmh. C'est à cause de ses papas. C'est à cause de ces messieurs, mm. Patrice et Méry, Lumumba. Oyo acte l'éman. N'est-ce grâce que tu oui. as eu un grand Katanga? Avec Meneta, mm. tous les cas de Kévin, village jusqu'à où tu es oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, les Congolais, pensez mm. pensent à eh Patrice Emery Lumumba mm -hmm. 72 ans jour pour jour c'est pas facile Très bien. donc il a sacrifié sa famille ses enfants oyoba kolinaeté oyoba mm yebi papaté au cause honnêtement le monde en eh, a sur papa volant Lumumba donc il n'ango yemoko na swaka kombo ya papa mais mutango na yebaeté hein donc mutumoko a sacrifié ses quatre enfants pour autant des millions de congolais oh, et le, le Patrice Emery Lumumba a comme Laurent Désiré Kabila 16 janvier 2001 et Patrice Emery Lumumba du 7 janvier 61. Mm -hmm. Laurent Désiré Kabila, il y a des vidéos où il y a Lobike na Salu Lumumba. notre Lumumba. Et puis c'est vrai. Mm. C'est vrai le tout jeune ministre moins de 20 ans à oui. l'époque au mm. habiter. Mais à combien plus forte raison Laurent-Désiré Kabila, lui qui était l'umumbiste, mmh. a voté à moi dans un pouvoir, où l'autre n'est pas la lignée politique. Mmh. Est-ce que l'umumbiste mais c'est une question, déréguler. Mais a Il a, a question en attendant. On ne tout tout. pas partie du mmh. peuple pour la reconstruction, la démocratie. Oui, Joseph Kabila, c'est un grand lomumbiste. <crisé> Joseph Kabila, bah placé dans la lignée il y a ça, ça, ça, héritage, il héritage, il idéologie politique, il y a nationalisme incarné, Il y a pas de traces. a il y a il y a Patrice et Méril Lumumba. Dans politique, il y a Joseph Kabila. Tout le monde a un Là, ça n'engage pas Pasteur Gili. Et même tu es bel tu es d'accord. tracez Lobango. Tracez-vous. Lumumba, c'est un nationaliste. Laurent Désiré Kabila, évidemment. Mais pas Joseph Kabila. Oh, Mais oui. Joseph Kabila c'est un que Je ne sais pas. Donc Abimissa est le côté. C'est lui qui avait dit qu'il a, il a la passion pour ah. les Congo Pasteur Gili. <rire> le Mumba a la passion pour le Congo notamment euh, Laurent Désiré Kabila Pasteur Gili. Ndekomite <rire> Loba, oh. maloba obape Saramoto, hein. Loba donc on a la passion pour le Congo quelle passion <rire> parfois. Oh Pasteur Gili. Ndekomite <rire> parfois passion pour le Congo autant de millions de Congolais bah, ont fait pendant 18 ans. Passion pour les Congo sans état bila la yolo ni pendant 18 ans le total rata attends état bila o tolona passion pour les congos Au mutou au chez pour na là bas occidentaux dans tout ce qui se passe dans l'est y a yamboka o yo diriger pendant 18 ans né comité quelle passion quelle passion donc a ça euh idéologique qui mon côté est-ce que l'oumumbiste est-ce que kabiliste est-ce que Josephiste, tu as tu que tu as dit que tu que tu lomumbiste, aboya qui tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu qui il y a Kabili, là parfaitement je suis d'accord. Parfaitement. Puisque j'ai. Donc, si est comité, des on a t'obimisi incabilité. Parfois, Emmanuel Ramazani Chadari, mais les lots n'a Parfois, Maman Olivilembe. L'idéologie à la à la Kineine, parce que ceux qui ont pimé les go, euh, appartenance à appartenance oui, euh, le Kabilisme, oui, il oui, la Kabila? Oui. L'idéologie na la Kibaya, la Il a n'a Troisième président. Ndeko miti n'a expliqué kakabatoubazara n'éloquo na moutou. Oui. Donc, donc deux présidents babima na troisième. Donc alinéa un, Laurent Désiré. Oui. Ako yana bapaya. alinéa deux, Joseph Kabila. Ako Tonga Bandaku. Mais quatrième mm. président. Oh lélo n'a ko konta sa cinquième. Oui. Ye moutako ya ko tchakim yako, makasi. Membo ke kofa Yangwana. Liti ya bakabili. Mm. Ko Tonga bandaku. Lui Kabili, quoi, pauvri oh, le peuple oui. congolais peu Mais c'est connu de, de, de, de, de, de tous. De de mais c'est connu de tous, les comités. On a pas le mais pays est quand même riche. bénéficié de la richesse Avec une population, les de pas Oui, oui, et ce a n'a Congo. ni tout n'a bangoié C'est aujourd'hui que qu'on a et soloté, mm -hmm. n'a parlé du Et parlé C'est aujourd'hui, dans l'époque il y a président mm -hmm. à euh, oh, le président qui s'était dit, dans ministre qui a été dit, le a été dit, C'est les gens. Les gens qui de Les même que non, au Secrétaire permanent, il y a pas perdu à mm -hmm. oué du côté il y a famille. Lutz n'a pas nous allé qui y a moins. Non, il y a les baya, mm. bas joie Oyo Congo, a à a Sanamou, mais bâtir la Congo est le côté. C'est ça leur elite. Mais le mumbi, c'est le sur Voilà. Très bien. Pastor Guili, alors, euh, Patrice Emery Lumumba Mumba, sa lutte euh, et a reconnu euh, sur le plan euh, national, mais aussi à l'international, le Mumba euh, reste euh, euh, un grand leader, un grand leader oui. oui. Parce que partout ailleurs, il y a un ami qui est un ami qui à l'université. Et Batubaya y a comme moi, Patrice Emery Lumumba Mumba. Comment expliquer que Mobutu, malgré Makamele Kaki, il s'est défini, c'est comme un, un, un grand euh, lumbiste, héritier même, il y a politique, il y a Patrice Mérimba qui s'est défini, il y a Laurent Désiré, il y a Joseph Kabila. Mais il a fallu 61 ans après que... Le comité, excusez-moi, au Tangi le Papa Maréchal, au ou Lekimwambango. Oui. Nous avons l'impression que je ne comprends comprendre, mm. ké, Mais pourquoi les Congo oui. a joué vendazo quand sa Laurent et Kabila. Oui. Et Congo a joué vendazo Patrice et Meri Lumumba. Mm. Mais pourquoi pas Congo a joué vendazo quand Maréchal Mobutu oui. C'est la politique de la diabolisation. Mm -hmm. Oyo Afdela yela la Kibiso. Que ce qui so m'a oye c'est grâce à Maréchal Mobutu. So qui m'a pas eu, c'est koufi c'est Maréchal Mobuto. Mm. Et cela même est politique aussi. Oyo déjà peut perdre des Que c'est Mobutu qui a tué ce pays. Alors ce me faire, que vous avez beaucoup, c'est que Kabila, il y a Mais bien sûr. Il y a un intérêt. Il y, a un dans le monde, il y a un mais dans le Congo, c'est ce que passe le guillet. y a un Oui, Jean chapitre 11. Voilà. Donc c'est ça que comité Donc Lelo, est-ce que il vous pouvez imaginer que Kabila, a sali 18 ans, pour pouvoir atteindre le Congo. 18 ans dans hmm. pouvoir. Si le lo a comme à Est-ce que vous rendre compte Maman Olive? N'a monté Mama Lamou Oyo a présenté ma Congolais. Mm -hmm. A tika la ko tanga, ni Kongo Maréchal Mouboutou, ni kombo ya Mama Bobila Dawa, ou Yasana Bombo, Aolanda Miso. Mm -hmm. Donc, Azan même pas na tant Natan, Yako Zouata Toli et Panaye. Sixo d'orge. Oui. Voilà, nous comité comités ranaïa. Donc, les Donc, qui ont fait ça, Oh, n'est pas maréchal Mobutu, Zahir a dit, jamais qu'on connaît autant de millions de Congolais. Jamais. Oh, bah, Pro... koufi. Ah, voilà. Mm. Oh, bah, koufi. Mm. Problème, c'est qu'il y a un match qui est. Bétabicho à l'époque, on a 88 à l'époque, ba papa Bakouloutou. Et jeune Kabongo, mm. Bakikato Kodi, ba Le Santos, eh, Bafé mm. Congolé Medo, Ousanta qui est présent l'objet Dans l'éliminatoire, il y na 87-88. Il y a penalty pénalties. Il y a qui pénalités. Il y a des a des pénalités. a des effacer Il y a a des pénalités. mais y a beaucoup plus na laurent a Kabila et Il beaucoup plus na Il y a histoire va effacer à y monter. Non, les et connaître ma cambo et connaître l'elo c'est afdel. Très bien. Tezo kota nango gili mais j'allais dire la question est à la qui que Mobutu Laurent Désiré Kabila il a fallu attendre 61 ans pour que le président Félix, tu sais qu'il dit Aya pour n'offrir Bongo euh Héros nationals, oui. les lots à 8 tombes. les lots qui sont les congolais, ils sont les ressourcés, ils sont les héros national, Patrice et Meryl Mumba, ils e ont grande victoire politique pour na, euh, le Président Félix. Nous sommes même sur le plan spirituel, étant oui. des chrétiens, l'esprit à papa Patrice et Meryl Mumba, c'est ça, c'est ce qui est permis. C'est biblique Yann a passé Roger Kabouma, Mama Karine Ayebi ma kambo nga mm -hmm. Joseph Fasweb Saban de konaye Orti Joseph Fasweb Sabango Aza premier ministre en Egypte oui. Ako tala, ne komite nana ya Au il le lo eh, batou bazou sakana na Il y Y'a des pères et des mères Eh, donc on, oh, on dirait Frère Jacques Oh, je t'ai dit On dirait Frère Jacques Oui, donc on l'a dit qui Eh, blague qui mokobo y'a mauvais goût Joseph, et un mou pa ya anubre, Ajoui primatière. Mais yokaye moko Joseph n'enga zoloba. A lui mou la nyon son zamba pour visita Kabino. Ce qui n'a koufi awa. Bozwa, mi amikou ananga. Boujou nanangwe panabiso. Malgré nyon sa zouaki. Nyon, boko zi. Honneur, tout. Mais son cœur vibre pour se pour, euh, terre Et panaye. Bokanae. Ndekomit, n'a choqué quand même à Olandanga. jour Joseph mm -hmm. amona mon abande konaye. Bible lobi, lobi. Yoka bandio tout nabango. Est-ce eh. que mon père vit encore? Tata nanga Azali, Babi per Aza. Père Naza et panabango bango. Et pas na bango. Donc, le long est comme problème mokoboye. Mm. Sur, so, non, et au Kabola ba congolais. Non, et au Simba te, Non. T'es, et zana makila, et zana papieté. Mm -hmm. Ezana des comites. Le long n'a Congo, précisément à Kine. Mais de milliers de Congolais, bazali banda ba na bavi kole kabiso ba na sante kole kabiso ba na beauté kole kabiso ba na bon kole kabiso ba na lamba kole kabiso mutema est-ce que pasteur Gilinan de comité ba si leki est-ce que ba si ici et monsieur que tu peux na nini ba talelima okotala kuna ba Jonathan ombo ba fandi mm -hmm. la kuna eh, ba Fridolin muteba eh, la kuna eh, oketina ba danemark ba tredi moamba ba faka ba, ba yoka kaka est-ce qu'aliki Oh, Pour mm. la plupart, il y a des bateaux mboka. Mais pourquoi on a gens qui ont place, qui ont une place, qui ont une place, qui ba qui ont une place, qui ont une place, qui française, une place, qui qui ont une place, qui de une place, qui ont une place, qui ont Awa, ah ouais, n'a pas papier, mais ma kila n'a pas eu, et ça y'a un bokawa. Moïse, écoute la Bible, Aboukoua, abo ma cour royale. N'a vie malonga malonga. Mm longa. -hmm. Mais mon cola, n'a qu'un égyptien, Zobé, Hebreu. Ne komit, batoua ou y'a bati. N'a qu'à kou cour, y'a Pharaon, mm. ba yeba ba que Moïse, est un égyptien. Donc, Moïse, pas koko comme un roi. A il peut comme batali bo miriam abitenga na oko matenga na amosi et eh, boto na leki na moise yakoma po akola ki na ba favertu mais ma kila e gangi mashi Ata mm, o ba obetande konanga mm -hmm. siko yo tuna moise Aye ngeni ni kasa la ka ebreu tuna Basala sala nzambe ba passer dan ba e bisangai mm -hmm. ayebande ngeni ni que Moïse a Zarakaïe bru, ba yebisa ye place nini, a yoke lango e L'évangéliste Jacques Foulakanda, ba landa kabiso, ba yebisa biso. ah pasteur Gili, en tout cas place on a yo yebakate, a place boye. boue, ba passoir silas netazini, ba lo bananga. Parfois tant maman bande comme Elisae, mm -hmm. puisque y a un mystère, Oye, y mi entre maman à moana, tant maman melissa à moana. Oui. Parfait, ]MM. je disais, c'est toi, tu as pas de place. Tu as de place. Tu as pas de place. Tu as pas de place. Tu as pas de place. Tu as de place. Tu Tu as pas et je de génération en génération. Dans Congo, il Congo, a Non, un a